Salut à tous, ici le Docteur Phi, venez avec moi j'ai un truc à vous montrer. Hop. Depuis le 1er décembre, avec les insoumis du pays d'Ancenis, on a lancé ça. Donc c'est une collecte, hein, comme on l'a eu dans beaucoup d'autres endroits du pays, où on a demandé ben, des produits alimentaires, éventuellement quelques petits jeux et jouets pour les enfants, euh, Puisque, bah, on le sait tous, euh, la période de fin d'année, cette année, est particulièrement difficile. On sait que, que ce soit ici, dans le pays d'Ancenis, ou euh, partout ailleurs dans le pays, beaucoup de gens souffrent euh, d'une très grande augmentation de la précarité, liée non seulement à la crise du Covid, mais surtout à la désastreuse, désastreuse gestion de cette catastrophe sanitaire. Donc, euh, il faut bien que des gens se mobilisent pour faire en sorte que ça fonctionne, et que le pays, euh, bah, comment dire... Voilà, ne soit pas juste un tas d'individus qui soient tous séparés les uns des autres, mais qu'on essaie quand même de prendre soin un petit peu les uns des autres, et faire en sorte de ne pas laisser les plus miséreux dedans. Et donc bah nous, dans le pays d'Ancenis, nous les insoumis, on a lancé cette opération, donc ici dans la ville dancenis saint gérion on a fait ça aussi à Varade, on a fait ça au Cellier, on a fait ça à La Roche-Blanche, on a fait ça à Vers-sur-Loire, loire aux sens et Donc bah, ça a été plutôt intéressant, parce que grâce à cette collecte, eh bien, on a récupéré tout ça. Voilà. On a beaucoup de jouets. On a, quelques, on a des couches pour les enfants. On a des serviettes hygiéniques. On a aussi de la nourriture. On a du lait maternisé. On a plein de petits cadeaux, des livres, des jouets, des choses comme ça. Donc, bah, les citoyens et citoyennes qui ont bien voulu participer ont été super sympas, extrêmement généreux. Et il y en a encore d'autres un petit peu on va vous montrer la suite hop on a aussi carrément on allez les voilà, le parcs pour le bébé je sais pas si vous arrivez bien à voir avec la lumière qu'elle a voilà on a encore d'autres jouets on a des, euh, des petites chaises longues on a euh, des on a des jouets on a plein de trucs donc euh, voilà voilà ce que ça donne la solidarité euh, en pays de Lanceny. alors il faut préciser en plus de ça qu'on n'a pas été très très euh, aidé au niveau de la communication, parce qu'on bah, a eu juste un de nos communiqués de presse qui annonçait l'opération qui a été diffusée. Euh, les autres, ça a été très très très discret. On ne peut pas franchement dire qu'on a été beaucoup aidés. Mais donc vous voyez, euh, avec un minimum, on a réussi à faire ça. Alors bah, de la part des insoumis euh, qui ont participé à cette collecte et puis euh, qui ont donné de leur temps euh, dans un esprit altruiste, bah, on vous dit euh, tout simplement... Euh, Très bonne fête de fin d'année à tous, merci à tous ceux qui ont bien voulu donner, il y aura probablement besoin d'autres collectes parce que les mesures gouvernementales qui s'annoncent ne sont pas de nature à nous rassurer sur le fait que la précarité recule et que les gens retrouvent de l'argent et de l'emploi. Donc, euh, ben, on reste là, on reste solidaire. On remercie évidemment les associations caritatives à qui le produit de cette collecte va être remis, puisque c'est elles qui vont se charger de, de répartir tout ça euh, suivant les besoins des gens et euh, suivant ce qui leur fera plaisir. On va essayer de réorganiser très prochainement une autre collecte. On essaiera de donner un petit coup de pouce supplémentaire sur l'alimentaire. Là, c'était la fête de fin d'année. Il y a beaucoup de gens qui ont euh, qu on pensé aux enfants et aux plus petits pour donner des cadeaux. faut penser euh, voilà, à tous les autres. Donc bah, merci à tous et puis on se revoit bientôt.